Bonjour à tous, je m'appelle Zahiri. Euh, je fais ce témoignage qui me, qui, qui, est venu, qui me tient à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur à le faire. Donc depuis le début de, de ce mois, de mois de février, euh, je n'ai pas, pas pu le faire, il y, avait toujours, euh, il y avait toujours des... il y avait toujours des, des, des, des hésitations, il y avait toujours des blocages, mais euh, cette semaine, euh, le Seigneur m'a vraiment mise à cœur à ce que je fasse cette vidéo pour mon témoignage concernant ma conversion. Donc, euh, moi, je suis... Euh, je, là, je me suis convertie, mais euh, je suis née et grandie euh, musulmane, dans une famille musulmane, euh, dans une famille qui pratiquait euh, la religion musulmane, euh, qui pratiquait vraiment euh, les prières, et le, la lecture de Coran, sauf que mon plus bas âge, ça a commencé au, au, dans mon plus bas âge, j'ai à l'école coranique euh, jusqu'à l'âge de 6 ans et demi. Ensuite, euh, j'étais partie chez mon oncle à La Réunion, qui vivait à La Réunion à cette, cette époque-là. J'ai vécu avec mon, oncle, euh, et puis avec mon oncle à La Réunion ainsi que sa femme. J'étais à l'école primaire là-bas à La Réunion. Euh, mais à l'école mais à la maison il y, y avait il avait, avait pas la lecture de Coran donc euh, c'était très c'était très rare que qu'on me faisait lire le, le Coran très très rare donc du coup euh, euh, je, je suis grandi mais sans sans voir, sans avoir moi personnellement pratiqué vraiment ce qui était de la religion musulmane euh, à mon bas âge euh, et ensuite, de là-bas, de La Réunion, je suis restée à La Réunion de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, je suis rentrée à Mayotte. J'étais au collège. Et en venant à Mayotte, bien sûr, dans ma famille, ils faisaient les prières, les lectures de Coran... Et les jours des, des ramadans, on faisait le ramadan. Euh, quand il y avait des fêtes euh, religieuses musulmanes, euh, ben on les pratiquait, comme le maolide, euh, comme, euh, comme d'autres choses, d'autres fêtes de la religion musulmane, en fait, qu'on faisait. Je pratiquais. Moi, tout ce que je faisais, c'est que je, je faisais le ramadan une fois par mois. Euh, dans, dans l'année une fois dans l'année quoi dans un mois et moi dans l'année c'est tout mais il y avait pas de prière il a, je faisais pas la prière je ne faisais je ne lisais pas le Coran euh, c'est tout ce que c'est tout ce que je faisais en fait et puis jusqu'à un certain âge, les personnes qui priaient à la maison, c'était plus ma grand-mère, mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Et puis ma mère aussi, elle prie beaucoup, et la lecture de Coran, beaucoup. Elle, avait aussi une, elle a même aussi une école coranique à la maison. Donc elle, fait, elle, elle apprend les enfants à lire le Coran. Mais euh, moi, franchement, j'étais très débutante dans la lecture du Coran, jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 19-20 ans, j'ai eu le besoin, j'ai eu vraiment le besoin d'apprendre à, à, à pratiquer, à faire le, les salats, c'est-à-dire les prières musulmanes, à, à apprendre la lecture de, du Coran, parce que j'étais vraiment très débutante, vu que j'étais partie à l'école coranique, à l'âge de 6 ans, et ensuite, quand je suis partie à La Réunion, il n'y avait plus ça, on n'avait plus ça là où j'étais. Donc, euh, j'étais vraiment très, très débutante, j'avais vraiment des difficultés à lire les, la lecture coranique. Donc, euh, à un certain moment, jusqu'à 19-20 ans, j'ai demandé à ma mère de m'apprendre... Euh, à lire la, le Coran et, et aussi à, à prier. Mais il y, avait, il, y avait, il y avait tout le temps quelque chose. Qui, il y avait tout le temps quelque chose. Où, non, elle n'avait pas le temps. Où, euh, il y avait tout le temps ça, en fait. Il y avait toujours tout le temps ça. Il n'y avait pas le temps de faire. Il n'y avait pas ça. Donc, du coup, euh, ben, j'ai continué ma voix comme ça, sans, sans, sans prière, sans, sans lecture de Coran, sachant que ma grand-mère, elle priait à la maison, mon grand-père partait à la mosquée prier, et, la, et ma, ma grand-mère, elle, elle lisait le Coran ici à la maison et tout. Mais moi, non, vu que j'avais des, comme, comme des difficultés à lire, donc euh, je n'arrivais je, je pas à prendre le, le Coran pour lire. Jusqu'à euh, jusqu l'âge de 20, 22 ans et demi, je suis, je suis venue ici en, en France, en 2004, j'étais dans la, à Caen, donc je, je poursuivais une formation, une, je suivais une formation, euh, une formation professionnelle. On était venu avec euh, trois de mes compatriotes, donc on, ensemble, en tous, nous étions quatre. Mais, mais euh, il y avait, nous, nous, nous étions quatre, mais on ne vivait pas tous dans le, dans le même dans le même endroit, c'est-à-dire dans le même foyer. On nous avait mis en foyer, et je me souviens que moi et une, une de mes compatriotes, on habitait dans dans le même foyer. Chacun avait sa chambre, on discutait, on se retrouvait jusqu'à un jour, on était en train de parler, euh, on est, on est, on est descendu, on est, on est arrivé sur ce sujet concernant la prière, euh, la lecture coranique. Et puis moi, je n'ai pas hésité, j'ai dit à, à, ma, à ma compatriote que je ne savais pas lire le Coran, que j'avais que vraiment de difficultés à lire le Coran. Et je ne savais pas du tout prier, je ne savais pas comment, comment prier, qu'est-ce qu'il fallait dire pendant les prières et tout ça. Donc, elle m'a expliqué, on m'a expliqué ce qu'il ce qui, ce qui fallait faire, m'a demandé si je savais lire le, un petit peu les, les petites sourates. J'ai dit, oui, les petites sourates, ça, je sais le faire. Euh, L'alphabet, oui, euh, arabe, je sais le, le lire et tout ça. Donc, euh, euh, de, de, de là, de la discussion, elle m'a dit, bon... Ce qu'on va faire maintenant, euh, tous les soirs, tout, presque tout, tous les matins, on va essayer, les matins, le matin, dans la journée, on va prier quand on a le temps, le, quand on va à la formation, c'est autre chose, mais quand on rentre, on, se met à on, on, on va prier ensemble, on va lire le Coran ensemble, j'ai dit, il n'y a pas de souci, parce que je voulais vraiment aussi le faire, vu que j'étais musulmane, je voulais pratiquer aussi euh, euh, ma religion, donc j'ai dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc, de là, nous sommes, nous avons, elle m'a montré comment faire, qu'est-ce qu'il fallait lire, quelles surates il fallait lire, euh, comment il fallait, il fallait prière euh, et tout ça. Et euh, les sourates qu'il fallait lire et tout. C'était juste les, les petits sourates mais rien du tout. Et puis, à un moment donné, ben, la, la formation est finie. Et euh, chacun est parti de son côté. Euh, fait, euh, je suis partie ailleurs. Elle aussi elle est, elle est partie ailleurs et euh, jusqu'à ce que un jour j'emménage je euh, j'emménage euh, j'emménage à Dijon et de de Dijon euh, il fallait je, ça me manquait la prière ça me manquait je voulais je voulais prier je voulais et puis je me suis mis à, à prier je me suis souvenu des prières comment elle m'avait appris je faisais les petites sourates et tout ça je le je lisais j'avais j'avais un petit livre que je lisais euh, aussi en même temps mais euh, après à un moment donné, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, ça, ça, ça n'aboutissait pas en fait. À un moment, je prenais le, je, je, je reprenais la, la prière et puis à un moment donné, je laissais tomber, euh, ça ça n'allait pas, ça n'allait ça n'allait pas, c'était pas pas vraiment euh, je pratiquais pas vraiment, voilà. Et puis un jour, euh, je cherchais du travail, je ne trouvais pas et puis je suis partie à, à Dunkerque. J'étais partie à Dunkerque, et de, de Dunkerque, euh, je, je cherchais du travail, je ne trouvais pas. Et puis le seul travail que j'ai pu avoir pour la première fois, c'était euh, au Club Med, en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, là-bas, euh, on, on, on était logés trois dans, dans, dans, dans une chambre. C'était une grande chambre, une sorte de studio, mais avec trois lits, euh, salle de bain et toilette, euh, chacun un armoire une petite table, chacun et tout. Donc, il euh, y avait une, euh, une de mes collègues qui était maghrébine, euh, algérienne, elle elle, elle, elle, faisait, elle, faisait ses, elle faisait ses prières, et tout ça, je la voyais faire, mais moi, je ne priais pas. Je ne priais pas, je la voyais prier, mais moi, je ne priais pas. Un jour, elle m'a dit, mais Zahiri, tu es musulmane, pourquoi tu, tu, ne, veux, tu, tu ne veux pas prier avec, avec moi je lui ai dit, écoute, euh, moi ça ne me dérange pas, j'aimerais bien prier avec toi. Mais j'ai oublié parce que ça fait longtemps m'avait appris à prier. Et puis à un moment donné, euh, je ne pratiquais plus rien du tout. Donc j'ai tout oublié, ça, faisait, ça, ça a pris des années. Euh, et puis elle m'a dit, tu viens avec moi, tu fais le même geste que moi que quand je prie. Et euh, si tu connais les petites sourates, tu dis, voilà, cette sourate, t'as-t-elle... Euh, à tel moment de la prière, j'ai dit, ok, il a pas, de... elle m'a, a... On, a on a commencé à prier comme ça, et, et puis ainsi de suite, au fur et à mesure, on priait ensemble, et puis je, je, comment, je continue à prier toute seule, j'ai continué à prier toute seule, quand elle n'était pas là, ou quand elle, elle est sortie, je continue à prier toute seule, et quand la saison est finie au Club Med, je suis partie à Dunkerque, mais je ne priais pas, c'était de un coup, je priais. Un coup, je ne priais pas. Jusqu'à ce que je, je pars à Dijon. Euh, à Dijon, si c'était pareil. Un coup, je priais. Un coup, je ne priais pas. Après je, et puis, j'ai tout laissé tomber. À un moment donné, je ne priais pas du tout. C'était vraiment... C'était catastrophique. Quoi. Je ne pratiquais pas vraiment. Donc, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Euh, Oh là, là. Un, un trou de mémoire, excusez-moi. Euh, je, je ne priais pas du tout, voilà. Je ne priais pas de Dijon. J'ai déménagé de Dijon et je suis venue à, à Lyon. Et euh, à Lyon, euh, je ne priais pas du jour. Je, je, je, je priais au début quand je suis arrivée. À un moment donné, non, je ne priais pas au début. Et puis, à un moment donné, j'ai eu les besoins de prier pour des choses... Euh, personnel que j'avais, que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai, donc euh, j'ai eu, j'ai ressenti le besoin de prier, j'ai j'ai commencé à, à prier, à reprendre des prières ici, à, ici à Lyon, et puis à un moment donné, j'ai laissé tomber, un coup ça je priais, un coup je ne priais pas, j'ai laissé tomber, j'ai repris les prières, ensuite après, à un moment donné, j'ai laissé, et puis j'ai repris encore, bon, après à un moment donné, j'ai ressenti vraiment le besoin de prier parce que ça en allait, je, je, je prenais de l'âge, je me disais c'est pas possible, à mon âge il faut absolument que, que, je, que je sois une, une femme de foi, je sois, que, je, que je pratique ma religion et tout ça, donc je me suis dit je n'avais pas de livre de Coran chez moi, j'avais un livre que j'avais emprunté à mon frère je me souviens, il y avait quelques sourates là-dedans que je lisais de temps en temps, au début, quand je, quand je, quand je, quand je priais de temps en temps. Mais il n'y avait pas tous les sourates qui existent dans le coran Puis euh, un jour, je me suis dit, bon, il faut que je m'achète euh, le coran Et c'était en 2017. Donc, je suis partie m'acheter le coran Et de là, euh, je n'ai pas, pas prié tout de suite. Je n'ai pas pris le coran pour le lire. Je l'avais chez moi, je l'avais acheté. Mais il m'a fallu un mois après que je que je prenne le, que je que je prenne le les livres de Coran commencer à à lire et aussi à et aussi à prier un peu et de là ça a commencé je commençais à prier à prier à écouter euh, les prédications euh, des des imams hein, à, sur YouTube à, à écouter la lecture de Coran chez moi à lire beaucoup la à lire beaucoup le le Coran à faire les prières les cinq prières par jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je je commençais aussi à mettre de l'encens, la maison. Vraiment, ça devenait... Ça commençait vraiment à venir euh, au fur et à mesure. Euh, et tout ça. Donc, j'avais... Euh, au fur et à mesure de tout, tout, tout, tout ça, c'est parce que j'ai aussi des, des problèmes spirituels. Donc, ce qui m'a aussi... Euh, m'a beaucoup fortifié aussi à, à aller acheter le livre et à, à, à lire le Coran, à, à faire la prière et à écouter le Coran, à écouter les, les prédications des imams à la, sur YouTube, à être à fond dans la lecture et à faire le chapelet et, et tout ça, pratiquer vraiment. J'étais à fond là-dedans. Jusqu'à... ça n'allait pas du tout spirituellement, ça n'allait pas euh, des choses qui m'embêtaient, des choses que je ne comprenais pas d'où ça venait. Euh, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, depuis... Euh, on va dire, de, je pense que ça... à ma connaissance, c'était depuis 2009, mais euh, je pense que depuis très longtemps, parce que je n'arrêtais pas fait faire des, des rêves, où, où j'étais poursuivi poursuivi tout le temps, des gens qui me poursuivaient, qui voulaient me... Euh, qui voulait me tuer absolument, je voisais, euh, enfin, des choses horribles comme ça, tout le temps, tout le temps, tous les jours, ça, ça, ça ne s'arrêtait pas, et puis au fur et à mesure, ça grandissait, ça agrandit, et puis c'était tout le temps comme ça, c'était de plus en plus, je sentais des, des présences chez moi, des... jusqu'à actuellement aussi, je ne suis pas tout à fait délivrée, mais euh, au nom de Jésus... Euh, Dieu est, au, Dieu, Dieu, Dieu est au contrôle et il gère tout. Amen. Je mets ma foi en Dieu et je prie et je sais que Dieu est au contrôle et il agit et il me délivre. Amen. Euh, donc euh, j'étais à fond, je faisais mes prières et tout ça. Je, faisais, je pratiquais la, euh, mes, ma, la lecture de Coran, la, la prière... Et puis à un moment donné euh, ça n'allait pas spirituellement vraiment, j'étais vraiment euh, j'avais besoin vraiment de délivrée. délivré tout ça ça n'allait pas. J'ai j'ai beau tout faire, tout ce que je savais, j'ai fait des recherches sur YouTube concernant les les traitements, les les traitements, les, trai les, les, les, traitements euh, les traitements à base de, de coran, de, de la de coranique et tout ça. Donc je suis tombée sur des vidéos sur YouTube parler de la Rokia, euh, la rukias, en fait, ce sont des, c'est, c'est un traitement euh, religieux, euh, musulmane, islamique, musulmane, euh, concernant euh, la lecture de Coran, les, les, lavements à base de lavement, lave, lavement de, d'eau, coranisée, on se lave le corps avec l'eau coranisée, à base de d'huile d'olive coranisée et à base de d'un breuvage, de tisane coran, coranisée. Et euh, met, mettre l'eau le, partout dans la maison, euh, pas, pas mettre abondamment, mais bon, déploie, mettre euh, l'eau comme ça sur les murs et, sur les, et, tout, et sur, partout dans les chambres et tout ça. Je faisais ça, je, je mettais de l'huile d'olive sur le corps. Euh, matin et soir il fallait que je le fasse je mettais de l'encens je mettais le, euh, le courant euh, audio ici chez moi je, je faisais la prière je j'étais je, à fond à fond à fond à fond à fond ça n'allait toujours pas j'étais j'étais <coughs> j'étais complètement attaqué euh, attaqué spirituellement ça n'allait pas ça n'allait pas du tout un jour j'ai regardé j'ai fait des recherches parce que je cherchais un imam qui, qui, qui faisait des délivrances à base de la rocaille, la lecture de la rocaille, c'est-à-dire que la personne, l'imam, elle vient, il vient et il, il lit le Coran, des versets, des sourates pour chasser les, les mauvais esprits et tout ça, jusqu'à ce que sur YouTube, je tombe sur des vidéos que j'avais vues sur, sur le profil d'un de mes cousins et d'un imam qui était un de mes compatriotes à que je ne connaissais pas du tout. Que je ne connaissais pas je savais que je l'avais déjà vu quelque part il était d'une commune euh, pas loin de chez moi à mayotte mais je savais pas que euh, voilà j'ai découvert ces vidéos au fur et à mesure et puis je puis contacté et, euh, et à ce moment là je me disais par chance j'étais contente je l'ai je, je contacté il m'a il m'a répondu je lui ai, je, je ai laissé des messages en, en, en, je lui racontais ce que j'ai ce que j'ai ce, ce que je je subissais depuis des années euh, C'était en 2017 quand je l'ai contacté. Et puis à euh, ce moment-là, il m'a dit ben, si, si, qu'il allait faire en fait, une tournée ici en France et, euh, et qu'il sera en, à partir du mois de septembre et, euh, 2017 en France. J'étais contente et tout. Je me suis dit, oh là, enfin, je serai enfin délivrée. Délivrée, délivrée de toutes ces choses. J'étais vraiment très, très contente et, et tout ça. Donc le monsieur est venu, il est venu chez moi, il m'a posé plein de questions concernant tout ce que j'ai, de, de, depuis, depuis quand, enfin plein de questions concernant ces, ces, ces attaques spirituelles, euh, des questions qu'il fallait savoir et puis il a commencé les traitements, la lecture de Coran, il a l'eau, couronisé l'huile, couronisé les, les tisanes que je buvais tous les matins et, et soirs. Euh, il lisait le Coran sur moi, euh, vraiment avec une baffe à côté de moi. Et, et, et, et le lisait sur un, et, il avait un micro, il lisait. C'était à fond, en fond, vraiment, c'était fou. Même dans l'immeuble, je pense que tous mes voisins entendaient. Sur moi, je, ça, ça, je bougeais de partout, euh, mais il euh, n'y avait rien qui. Je bougeais, c'est comme si j'étais en transe, mais il n'y avait, y avait, y avait, y avait rien qui partait. Il n'y avait rien qui partait. Euh, faisait brûler aussi de voilà de l'encens de l'encens qu'il avait qu'il avait aussi coranisé je m'étais sous un drap avec de l'encens et donc le l'encens brûlait et puis toute la fumée montait sur moi pendant la lecture aussi quand il, il, il lisait le coran c'était pareil donc je bougeais de partout ma tête bougeait mon corps bougeait mes bras mes pieds bougeaient partout c'était tout le temps comme ça pendant une une semaine et demie et puis il était obligé de partir parce qu'il avait aussi d'autres clients d'autres personnes qu'il qu suivaient pour, pour cette, les mêmes traitements. Et euh, il m'avait laissé euh, avec les traitements à faire, bien sûr, à lire toujours le Coran, à prier. Je faisais ça à fond, à fond. C'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. J'ai dépensé mon argent. Euh, je l'ai payé, ce monsieur, je l'ai payé. Et puis, euh, je dépensais quand euh, il y avait plus d'huile. À chaque fois, il fallait que j'achète de l'huile d'olive, j'achète de l'encens. Euh, il fallait que que je couranise l'eau euh, que je fasse que j'achète aussi des, des petits parfums que ça s'appelle de, des muscles dans les, dans les magasins, dans les magasins des maghrébins. Euh, on, on trouve ce sont des muscles, ce sont des petits parfums concentrés concentrés euh, ça, ça concentré, s'appelle les muscles mais c'est muscles noirs. Donc je quand je faisais mes, mes lavages, je mettais de l'huile, l'eau bien sûr séchée, je mettais de l'huile d'olive sur mon corps. Et ensuite, je mettais les muscles partout sur ma tête, sur les bras, sur le corps et tout ça. Et puis, je me mettais sous le drap avec de l'encens coranisé. Voilà, en mettant de, de la lecture coranique à côté. Et mon corps bougeait toujours de la même façon. Ma tête bougeait énormément, mais il n'y a rien qui se manifestait, il n'y a rien qui partait. Euh, le... C'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, mais rien, rien, rien, rien se faisait. J'étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. J'avais mis ma foi tout, tout, tout en à fond, à fond, à fond. Je me faisais tout ça à fond. Mais rien, rien, rien du tout. Je me disais, ah, ça allait venir, ça, ça va, ces choses vont monter, vont monter. J'ai appelé le, le raki. Et puis il était revenu, il est venu, euh, voilà, il est venu me lire le Coran, il est venu faire les traitements encore avec sa baffe et son micro, à fond, à fond, à fond, mais je bougeais de partout, mon corps, mon... mais rien ne se manifestait. Toujours c'était la même chose, et puis il est, il est parti, et puis je suis restée à faire tout, tout, les, les, mêmes, les mêmes choses, comme toujours à pratiquer, à faire les, les mêmes choses, le lavage, l'huile le, le, d'olive et tout ça à fond à fond à fond mais rien ne se passait mais c'était de plus en plus catastrophique j'étais attaqué attaqué de plus en plus moi je me disais que à force de le faire euh, les ces attaques c'était parce que ils étaient pas contents que je fasse euh, que, que voilà que c'est que le que le truc le dérangeait que ça, que je moi je pensais que ça leur dérangeait pour le, ça leur ça leur dérangeait et ça permettait qu'ils partent mais alors que c'était pas je pensais que c'était vraiment ça alors c'était tout à fait le contraire c'était tout à fait comme le contraire, en fait, je les attirais encore plus. Et je ne savais pas ce temps-là, je ne savais pas, j'étais à fond, je pensais que c'était ça. Pendant que j'étais sur le tapis de prière, j'avais des attaques, je sentais des choses sur ma tête, derrière. Ma tête à l'intérieur, il y a des choses qui rentrent dans ma tête et dans mon corps, des... comme si j'avais des termites. J'avais des choses comme ça depuis très longtemps, bien avant que je fasse les traitements c'était de, de plus en plus fort, de plus en plus fort, impossible de rester sur le tapis de prière. Même quand j'ai fini la prière, je m'étais assis pour lire, pour lire le, le Coran. Non, c'était impossible. Je sentais comme des personnes qui me touchent au niveau de mes fesses. C'était tout le temps, j'avais des choses comme ça depuis très très longtemps. Des attouchements, des choses comme ça. Mais c'était de, de, de plus en plus fort, de plus en plus fort, ça ne partait pas. J'étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai beaucoup perdu d'argent à, à faire des traitements comme ça. Parce qu'à chaque fois que euh, les huiles d'olive, les murs finissaient, ça ne faisait même pas une ou deux semaines. J'allais absolument, il fallait que j'achète d'autres. Donc, j'allais et je le faisais. Et puis, à un moment donné, euh, ça n'allait pas. J'avais un ami qui me disait, écoute, ça, euh, me disait, ça, écoute, tu es musulman tu as grandi musulmane. Oui, c'est vrai, tu as tout fait chez toi, tu as... Tu as fait tout ce qu'il fallait, mais concernant les traditions, tu as fait les, tra les, les traitements traditionnels de chez toi, religieuses de chez toi, ça ne, ça ne va pas. C'est de plus ça, de, de plus en plus pire. Donc lui, il est, comme il était il est, il est chrétien. Donc il m'a proposé, il m'a dit, écoute, si tu veux, il vaut mieux que tu changes, qu'on aille voir un pasteur à l'église. Euh, je disais au fond de moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Je me disais, mais on va voir un pasteur. Je n'étais pas oui, ni pas non, mais au fond de moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait que, que j'aille voir un pasteur, que j'aille à l'église. Je me disais, mais je suis quand même musulmane pour aller, à, aller voir un pasteur à l'église. Pourquoi bon, Je l'avais dit quand même oui. Il on on s'était dit, on s'était donné rendez-vous pour qu'on y aille, mais... Et je, je trouvais toujours quelque chose à côté à faire qui ne se terminait pas. Donc le jour j'y arrivé, mais bon, on n'était pas parti. Donc au fur et à mesure, on n'était pas parti. À chaque fois, il y avait, il y avait quelque chose. Euh, je ne suis pas partie. Au, au fond de moi aussi, je n'avais pas le sentiment, l'envie d'y aller aussi. Je me disais, écoute, je suis née, grandi musulmane. Je ne suis pas chrétienne. Je ne vois pas pourquoi je vais aller à l'église voir un pasteur, euh, je ne sais pas, euh, ça ne me disait rien, ça ne me, me disait rien en tout cas, ça ne me disait rien, puis à un moment donné, lui aussi, euh, il a lâché prise, il m'a dit, écoute, quand tu, quand tu, te, tu seras décidé, ben, tu me feras signe, ou bien toi-même, euh, essaie d'appeler des églises euh, qui sont à côté de, de chez toi, et puis tu prends rendez-vous, je dis, ah bon, il faut prendre rendez-vous aussi, je ne savais, savais pas, je ne connaissais rien concernant les églises, concernant les pasteurs, je ne connaissais rien. Lui, il était chrétien, lui, il est chrétien, les est né chrétien, il est chrétien, donc euh, ce n'est pas du tout un maorais, mais Voilà, donc, euh, et puis à un moment donné, je voyais que ça n'allait pas vraiment, ça n'allait pas, ils avaient de plus en plus des attaques, ça n'allait pas du tout, du tout. À un moment donné, j'ai dit, écoute bon j'ai pris des rendez-vous j'ai fait des recherches sur Google j'ai vu je connaissais je ne connaissais pas je suis tombée sur des sur des choses exorcistes euh, concernant les catholiques moi j'ai appelé je ne savais pas je pensais que tout c'était pareil euh, et au début j'ai appelé j'ai pris rendez-vous mais bon les rendez-vous c'était pas tout de suite que je l'ai eu parce qu'ils avaient beaucoup de rendez-vous le temps qu'ils me contactent et tout ça et puis un jour j'étais on m'a appelé par une église catholique exorciste un exos qui m'a appelé, m'a donné rendez-vous, je suis allée, il m'a posé plein de questions comme le raki, pareil, euh, depuis quand, de, enfin, plein plein de questions, plein plein de questions sur ces choses, comment ça s'est manifesté, qu'est-ce que je vois en rêve, -ce que, tout ça. Et, et j'ai vu que c'était toujours les mêmes choses. L'eau, ce pas l'eau coranisée cette fois-ci, mais c'était l'eau, ils appellent ça l'eau bénite, voilà. Donc ce sont des, je ne sais plus, je pense qu'il le, le bénit euh, au nom de Jésus, je pense, vous avec des versets, des versets bibliques, je pense, ou, au nom de Jésus, avec de l'huile d'olive aussi, euh, il s'appelle ça l'huile d'olive d'onction voilà. Donc à nouveau, en, le, le, ce, ce, ce, ce monsieur qui est prêtre m'a reçu dans son bureau, il m'a posé plein de questions sur tout ce que j'avais depuis quand ça s'est manifesté, de qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je voyais en rêve, enfin, tout le blabla que le, le même Raki m'avait avait posé à peu près. Il ne voyait pas, comme d'habitude, il a beau poser des questions, mais il ne, il ne voyait pas de solution, il ne voyait pas de... D'où venait le problème et comment, et il, ne, il ne savait pas. Il ne savait pas, donc c'était point d'interrogation, voilà, pas d'interrogation savais pas et puis vers la fin il m'a donné une bouteille de l'huile bénite de non pas de l'huile de l'eau bénite et un peu d'huile d'onction il m'a donné aussi un chapelet un chapelet avec une croix ce de, des de chapelets euh, catholiques là les, les catholiques ils ont ça qui font des chapelets avec ils ont des chapelets aussi comme des musulmans sauf que eux c'est avec une croix euh, voilà, qui, euh, à chaque grain, il faut dire euh, euh, la prière de, de notre Père qui est aux cieux, et puis Marie, et tout ça. Moi, je ne savais pas, je ne savais pas, donc euh, j'ai commencé par là, euh, et tout, j'ai parti le voir, j'ai commencé à le faire chez moi, et ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça ne changeait rien du tout. Et euh, un jour, on est parti voir euh, une église, euh, c'était une église évangélique. Comme ça on est parti. On, on a été reçu par deux pasteurs, euh, je leur ai fait part de, de, de tous ces soucis spirituels que j'ai, depuis, euh, depuis quand ça a commencé et puis tout de suite ils m'ont dit écoute, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé de Jésus, euh, de ce que la Bible disait sur Jésus et tout ça. Euh, et euh, me disait que ce n'était pas normal. Euh, puis me disait aussi que Jésus n'a pas créé les religions, que les religions ne viennent pas de lui, c'est les hommes qui l'ont fait. Je n'étais pas tout à fait d'accord. Je n'étais pas du tout d'accord. Au fond de moi, je n'étais pas du tout d'accord. Euh, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, quel, Au fond de moi, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte encore En, en plus, dans le Coran, c'était marqué. J'étais sûre dans le Coran, c'était bien marqué qu'il ne fallait pas qu'on voit c'est chrétiens, parce que ils vont nous raconter plein de choses, ils vont essayer absolument de nous faire venir dans la religion chrétienne, nous faire croire que Jésus me disait que Jésus est fils de Dieu, alors que dans le Coran, j'ai bien vu que c'est bien marqué que Jésus est prophète, il n'est pas fils de Dieu, Dieu n'a pas engendré d'enfants, de, il, il ne peut pas avoir d'enfants, et eux, ils me disent le contraire. Donc, euh, pas du... au fond de moi, j'écoutais, mais au fond de moi, je n'étais pas du tout d'accord. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici donc quoi je me suis fourrée, euh, ce n'est pas possible. Dans le courant, ils disent autre chose, eux ils me disent autre chose, ce n'est pas ça. Donc, du coup, euh, ils m'ont dit, bon, écoute, ce n'est pas normal que quand tu pries, tu ressens des choses bizarres, des attaques, alors que nous, quand on prie, on, on ressent la, la présence de Dieu. Donc j'étais quand même étonnée qu'ils me disent qu'ils ressentent la présence de Dieu. Mais quand moi qui, qui ne sais pas comment est cette présence de Dieu, ça se manifeste comment cette présence de Dieu, je ne sais pas. J'écoutais même temps, je me posais la question. Ils me disaient qu'ils me ressentent la, la présence de Dieu. Alors moi qui n'ai jamais senti la présence de Dieu, j'ai toujours senti des présences euh, euh, démoniaques, des choses qui ne sont, sont, sont, sont pas humaines à côté de moi, et avec toutes ces attaques, ce qui n'est pas normal. Ils m'ont dit, écoute, on va te, on, nous t'invitons euh, au culte un dimanche, un après-midi, et puis on va t'offrir une Bible, parce qu'ils n'avaient pas, là, là où ils étaient, ils n'avaient pas la Bible, ils m'ont invité à une église près, près de chez moi, ils avaient la même église, mais euh, dans, dans l'arrondissement où je vis, ici à Lyon, et euh, ça, que ça, donc, j'ai écouté, ils m'ont invité, donc j'ai dit d'accord, et je suis partie dimanche, un après-midi, à cette église avec cette amie euh, là-bas. Euh, C'était la première fois que je mettais mon, mon pied dans une église évangélique. Auparavant, j'étais déjà rentrée dans une église catholique, mais pour visiter, euh, c'est tout ou pour accompagner une mamie, parce que je, je travaillais à domicile en tant qu'auxiliaire de vie auparavant, donc euh, il fallait que je l'accompagne à l'église, donc je, je l'ai mis à, à sa messe, mais sans plus, sans plus chercher ou quoi que ce soit, euh, ça ne m'intéressait pas. Mais cette fois-ci, c'était dans une église évangélique, qui m'ont invité près de chez moi, je suis partie, j'étais étonnée d'arriver là-bas, il y avait des chaises, tout le monde était là, euh, ça a commencé par des, par, des, par des louanges. Au début, je ne savais pas que ça s'appelait des louanges. Pour moi, c'était des chansons. J'étais même euh, étonnée. Mais, au fond de moi, je me ces gens, ils viennent ici. Au lieu de prier, ils vont venir chanter. Je me suis mais qu'est-ce que c'est que ça D'où je suis... Qu'est-ce que je suis venue fourrissime ici Qu'est-ce que je viens de faire J'étais étonnée, je ne savais rien. Au fond de moi, je me mais je... Et au fond de moi, dans mon cœur, je disais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font Ils chantent au lieu de, de prier, de prier Dieu, ils chantent en plus. assis, oh, ils viennent avec les chaussures et tout ça. Alors que je sais que dans la mosquée, on, on ne rentre pas avec les chaussures. Là, dans la mosquée, on s'assoit sur un tapis à terre. Il y a des tapis qui sont, qui sont, qui sont par terre. Les gens sont assis. Le qui il y a l'imam qui est, qui est vers le. le qui est devant, qui parle, qui conduit la prière, qui nous conduit à la, qui conduit les gens à la prière et tout. Mais là, là c'était le contraire. Il y avait il y a, tout le monde était assis sur une chaise. Bien sûr, comme devant, il y a, il y a le pasteur qui est, qui est le, il y a le pasteur qui, qui parle, qui prêche. Bon, aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le prêche, mais avant, je savais même pas qu'il prêchait. Donc, euh, il parle de, de Jésus, il lit des versets, des versets bibliques. J'écoutais comme ça, que quand, pendant qu'il qu qu lisait les versets, qu et qu'il prêchait, ma tête bougeait beaucoup à tel point que j'avais peur qu'il se manifeste quelque chose. Je sentais quelque chose, qui, qui, qui mon corps n'allait pas, mais mes bras bougeaient, ça n'allait pas. mais... Euh, je faisais, euh, j'essayais de me retenir pour que les gens ne, euh, <rire> ne, ne me remarquent. Et euh, vers la fin du culte, je suis partie les voir parce qu'il euh, fallait que je me disais, qu'ils m'avaient dit qu'ils me donneraient euh, le, la Bible. Donc je suis, je suis partie les voir. Ils m'ont donné une Bible, ils m'ont dit qu'il faut que je lise à partir de Matthieu. Que je commence à lire à partir de Matthieu, de revenir, de revenir aussi dans l'église dans, dans pour écouter la, la parole de, de Dieu et tout ça, et les louanges, et même chez moi d'écouter des louanges, je ne savais même pas. Bon, je suis venue, après lequel je suis venue chez moi, et je continue toujours mes prières musulmanes. <rire> J'avais déjà pris l'habitude, donc je priais mes prières musulmanes, et puis vers là, quand j'ai fini, je m'achète sur le tapis, et après, je, je, je, je parlais, je parlais à Jésus, voilà, je, je mélangeais avec Jésus comme ça, je me présentais, voici, voilà, c'est Jésus, je m'appelle un tel, euh, j'habite là, je suis je sais que moi, je suis de quelle telle origine, voilà, il y a ça, ça, ça dans ma vie, euh, et puis c'est tout. Voilà. Je ne savais pas aussi comment prier prier les, les prières chrétiennes. Je ne savais pas comment faire. Je voyais, je voyais quand les gens à, à l'église disent, au, au moment de prier, je vois tout le monde euh, euh, baisser la tête comme ça et, et commencer à, à parler, à dire des choses. Des choses, j'entendais, ils disaient vraiment des, des choses sur, sur eux, comme s'ils parlaient. C'est comme ça qu'il faut prier. Ils parlent. C'était simple. Il n'y avait pas, comme nous, comme, comme avant, les prières que je faisais musulmanes où il fallait, fallait faire les abulsions tout le temps et puis euh, se mettre sur le tapis, euh, euh, voilà, faire les gestes pour, pour faire les prières et tout ça. Je trouvais ça bizarre. C'était nouveau pour moi. En même temps, j'étais étonnée de, de voir tout ça. Donc, de là, je priais, je continuais toujours à prier mes mais, mais, mais prières musulmanes. Et, et, vers là, et je, je, je lisais les versets du Coran. Et en même temps, si je prenais la Bible, je lisais aussi. J'allais là-bas à, à l'église, là j'écoutais aussi de temps en temps la parole. Et puis les pasteurs me disaient, ils me parlaient, et puis ils me disaient, écoute, il faut que tu arrêtes... Euh, tes prières musulmanes, il ne faut pas mélanger euh, tes, les trucs de religion musulmane et tout ce qui est biblique, tout ce qui est chrétien, il ne faut pas mélanger, il faut que tu laisses. Si vraiment tu veux vraiment avoir des réponses ou avoir euh, un changement dans ta vie, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais, que tu arrêtes un ce moment parce que tout ce que tu faisais auparavant, ça t'a rien amené ça n'a ça, ça rien amené ça n'a rien amené dans ta vie. Donc j'ai laissé tomber j'ai laissé les tomber. C'était très difficile pour moi parce que j'avais pris l'habitude. Et euh, à un moment donné, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, je vais me consacrer à lire euh, cette Bible. J'ai commencé par Matthieu, comme ils ont dit. Voilà, j'ai découvert que dans Matthieu, il disait, euh, il y avait tout euh, l'arbre la, la, la, la, généalogique de, euh, de, de la génération, de la famille, des ancêtres de, de Jésus-Homme sur, euh, sur terre jusqu'à lui et, et puis j'ai découvert ensuite par, par le chapitre 2 que voilà l'ange qui est venu dire à, à Mariam, que, à Marie qu'elle qu va, bah, qu qu va enfanter, qu'elle qu va tomber enceinte c'est mon Dieu, qu'elle va, qu va tomber enceinte d'un enfant qui, qui est l'enfant qui qui est le fils, qui sera le fils de Dieu et tout ça. J'ai découvert tout ça dans la Bible. Et au fur et à mesure, j'ai pris plaisir à le lire, à savoir davantage. Je passais, je passais des heures à, à le lire, à le lire, à reprendre, à le lire. Je découvrais des choses et tout ça. Qu'elle était envoyée par Dieu, que c'était Dieu lui-même, en fait, qui, qui, qui, qui était venu en tant qu'ayant au qu choix homme sur cette terre et tout ça. Hmm. C'était nouveau pour moi. J'ai pour plaisir à le lire et, et tout ça. Et puis, à un moment donné, quand je priais, je priais, je commençais à, à dire des choses, à, à parler comme ça à dire, à, à faire des prières personnelles et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, il me montrait des songes, des songes, des, des choses chez moi, ou des « je veux comme ça, c'était la première fois que ça m'arrivait, des images comme ça. Comme ça, je ne le voyais pas comme ça, mais une vision comme ça. C'était nouveau pour moi. Et puis un jour, euh, en lisant très tôt la lecture, euh, euh, de la Bible le matin, avant que je prie, euh, je, je tombais en somnolence et puis j'entends dans ma chambre une voix qui me dit « Paix ». J'avais l'habitude de dire, euh, dans, avant de prier, euh, « Père, que la paix soit sur toi ». Et puis j'entends « Paix ». J'ouvre mes yeux dans la chambre, j'étais assise dans mon lit, je regarde partout comme ça dans, dans la chambre, je ne vois personne. Mmh. Je dis c'est qui? Après j'ai compris que c'était. Je me suis je me... Je me... Je me dit, ben, ça doit être Jésus qui me dit paix. Ben. Et puis un autre jour encore. Euh... Je dormais dans mon salon. J'avais mis des louanges. Le matin, je dors et puis là je fais un rêve. Et puis dans le rêve, je voyais que j'étais partie sur YouTube, j'aime beaucoup aller sur YouTube, je regarde des vidéos, quand je regarde des vidéos, je vais tout autant le sur, les, sur les commentaires, je lis les commentaires. Et je me voyais dans ce rêve que j'étais partie sur YouTube, je regardais une vidéo, mais je ne sais pas quelle vidéo d'ailleurs, mais je suis partie, je me suis précipitée à lire les commentaires, et dans ces commentaires, il y avait un commentaire euh, qui m'était euh, destiné à moi. Et dans ce commentaire, j'avais une image, une image d'une personne qui était assise sur un trône, habillée tout en blanc, mais je n'ai pas vu son visage. Il était assis sur un trône, tout habillé tout en blanc, comme une ro grande robe blanche qui descendait comme ça. Sur le trône, c'était rouge, avec des trucs dorés dessus. Comme les, comme les trônes des, des rois qu'on peut voir à la télé et, tout, et voilà. Et c'était vers le... Le trône était en haut. je sais vers le, Il y avait un tapis rouge qui descendait comme ça. Il y avait un escalier. Il y avait le trône, l'escalier, des marches des escaliers. Et il y avait le tapis rouge qui descendait comme ça. Voilà. Et puis vers le bas, il y avait un genre de canapé. Et sur le canapé, il y avait une croix, une croix jaune qui était, une grande croix jaune qui était posée sur le canapé. Et puis à côté, il y avait l'image. Il y avait ce message, voilà. Ce message qui m'était qui destiné, qui me disait, Jésus-Christ de Nazareth arrive bientôt pour décoller. Es-tu prête pour décoller Est-ce que tu es prête voilà Est-ce que tu es prête à décoller avec Jésus-Christ Et puis tout de suite, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. J'ai dit, waouh Waouh j'ai dit, oui, oui, oui, oui, je veux, oui, je, oui, j'accepte, je veux décoller avec Jésus-Christ de Nazareth. J'étais contente, j'étais contente, mais en même temps émue. J'ai dit, waouh, quel message. Ah, je suis restée là, bouche bée. Tout de suite, j'ai pris mon téléphone. Je ne sais plus, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à, à mon ami. Et je le dis, après lui aussi, il a dit, waouh. Quel, quel songe que tu as fait, j'ai dit oui. J'étais contente, j'étais j'étais wow, j'étais émerveillée, j'étais contente aussi. Parce que au fur et à mesure, je je, je lisais la Bible, il me montrait beaucoup de choses sur des questions que je me posais concernant ces, ces choses spirituelles, il me montrait beaucoup de choses, je lisais. Il y a des choses qui me se manifestaient chez moi et plein plein plein de choses. J'ai découvert plein plein de choses qui m'a montré. Alors que quand je, lis, je lisais le Coran, j'ai je, je, je, je beau prier, j'ai beau faire les doigts, seigneur sur, sur mon tapis de prière en, en, en, en priant Allah, en priant Mohamed. j'avais pas ça. Je n'avais pas ça du tout. Rien de manifestation à part les attaques, les attaques, tout le temps des attaques. J'ai dit, waouh. Et puis, euh, par, par ce son, j'ai fait amuser des choses qui me faisaient voir, euh, j'ai décidé de, de prendre le baptême. J'ai eu à cœur, parce que je, je suivais aussi des prédications, j'ai fait mes recherches sur Google, qui était Jésus, euh, j'ai écouté des, des vidéos sur YouTube... Euh, J'ai tombé sur des vidéos qui ont parlé de Jésus, des prédications sur Jésus. Vraiment, euh, je... ça m'intéressait, ça m'intéressait, ça m'intéressait. J'avais soif, j'étais vraiment à fond. Je, passais des fois, je, me, je me levais le matin, je priais. Et après, euh, des fois, ça m'arrivait de, de prier aussi euh, à midi, euh, comme ça. Et puis, je continuais à regarder les, des prédications, euh, des vidéos qui parlaient de Jésus à la télé. J'étais à fond, à fond, à fond. Ça, ça me... J'étais là, ça m'intéressait, j'avais soif, j'avais soif de connaître qui était Jésus, j'avais soif. Et puis, euh, ça m'a mis à cœur que je, prenne, que je prenne le baptême. Et puis, euh, un jour, je suis montée à Paris et je suis partie prendre mon baptême là-bas, à Paris, voilà. Parce que dans, et pourtant, dans l'église où j'allais, ils faisaient des prières, ils il faisaient aussi des baptêmes, excusez-moi. Ils faisaient aussi des baptêmes, mais c'est pas ça pas, ça ne m'a pas intéressé que je fasse... Euh, mon baptême dans cette église c'était vraiment à coeur il fallait que je monte à paris parce que les prédications que je, que je suivais de ces deux ces personnes qui que je suivais à, à, à, sur youtube c'était il, il était à paris et je suis partie là-bas euh, cette personne c'est chouracou et tout je sais pas j'étais alors qu'au par j'étais j'étais pas attiré par lui mais il prêchait, ça, je, je ressentais vraiment que c'était vivant, je ressentais, je ressentais vraiment que c'était vivant, c'était puissant. Vraiment, je ressentais ça, je ressentais ça, c'était vivant, ça me réveillait je ressentais vraiment ça et j'avais j'avais besoin de de de de savoir d'en connaître donc d'en connaître plus tout le temps je je j'écoutais il y a de ses prédications et puis et puis et furent et à mesure le Seigneur me faisait tomber sur des vidéos alors j'étais vraiment étonné parce que des fois je priais je demandais de certaines choses je me posais des questions je je le posais des questions et puis des fois, comme j'aimais aller sur YouTube, je, dès que je rentrais sur YouTube, et avec, je tombais sur des vidéos qui répondaient à, à mes questions. J'étais, waouh J'ai dit, waouh Non J'ai dit, non C'est puissant, c'est puissant C'est puissant, vraiment, c'est puissant C'est puissant, vraiment, il répond, il répond Il répond, vraiment, il répond Et puis, j'ai décidé, un jour, je suis partie là-bas. C'était vers la, la fin vers la fin de, de l'année 2010, Alors qu'auparavant, je ne pensais même pas. Je ne savais même pas. Si je veux dire que je ne pensais même pas qu'un jour j'allais euh, devenir chrétienne. Vraiment, chrétienne, ça ne m'intéressait pas déjà. Je me disais, euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, j'allais. Euh, j'allais me devenir chrétienne alors que j'étais né musulmane grandis je me disais je suis né musulmane je mourrai musulmane je ne vois pas pourquoi je je, je deviendrai je deviendrai chrétienne un jour je disais même leurs oh, ces sont des sont vraiment ces chrétiens sont vraiment des crétins c'est ce que je me disais et puis voilà Dieu change les choses en un seul cliquement de doigts comme ça alors que moi j'étais à fond dans ma religion auparavant en 2018, je, en septembre 2018, je commençais à lire le, la Bible. Et puis voilà, enfin, vers la fin 2018, Mais voici que je monte à, à Paris, vraiment, faut, vraiment oh, motivée, vraiment, euh, besoin de Jésus. Non, j il faut que je, me, que je me baptise, non, il faut que je me baptise, non. J'étais musulmane, je ne voyais pas tout ça. Je n'avais pas de réponse à mes questions. Je fais des sons, je vois des choses. Je, il, me faut, il me montre des visions et tout ça. Donc, euh, je suis partie. J'ai pris mon baptême là-bas. Et puis, euh, et après, je suis rentrée à Lyon. J'ai continué. J'ai complètement laissé mes prières musulmanes depuis, depuis, euh, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, à prier de façon chrétienne au nom de Jésus. Et je continue, continue comme ça, et franchement, je priais, puis voilà, je restais là-dedans. Et cette fois-ci, je me disais, mais voilà la question qui allait venir, je me posais la question, mais comment je vais faire pour le dire à ma famille, à ma mère et à ma grand-mère Le plus important, c'était ma mère et ma grand-mère. Après, le reste, je dis, ça viendra au fur et à mesure. J'ai dit, je, je ne sais pas comment je vais faire. Et je disais à Jésus, dis, non, je ne, peux pas te, je ne peux pas te laisser. Pendant que je, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser parce que depuis que je suis venue à toi, franchement, j'ai vu un changement. Tu me montres beaucoup de choses. Tu réponds à mes questions. Tu, à mes, à ma, tu, tu me réponds. Tu es là. Tu me réponds. Beaucoup de choses. Tu m'as fait voir beaucoup de choses. À des, à des choses que je me posais comme questions. Beaucoup de choses. Tu me guides, tu me guides, tu me fortifies. Tu me... Même quand au moment de prier, tu me dis, va prier, va prier telle chose, je vais prier. Quand tu me dis de proclamer, je proclame, je déclare. Je faisais mes recherches moi-même, alors que je, ne savais, que je ne connaissais pas tout à fait le, la Bible, vraiment. Mais je faisais mes recherches moi-même et tout ça. Et lui aussi, je pense que, que il me guidait aussi à faire des recherches sur des choses que je me posais des questions et tout ça. J'ai prié, j'ai dit il faut que tu m'aides, aide-moi, euh, euh, aide-moi, je mets tout ça euh, entre tes mains. Euh, de la, euh, je ne sais pas comment l'annoncer à, à ma famille, aide-moi, je ne peux pas te quitter maintenant que je suis venue, en toi, que je t'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur dans la vie, j'ai pris mon baptême. Maintenant, je, moi, je, je, je ne te lâche pas de façon. J'ai compris que la religion musulmane était fausse était vraiment très fausse tout ça c'était de l'idolâtrie ça venait de l'homme et que ça ne venait pas de toi réellement et euh, voilà donc euh, de là euh, j'ai prié je prie pas je priais je mettais de temps en temps dans mes prières ce qu'il m'aide à comment l'annoncer à ma famille et tout ça mm -hmm. après euh, en juillet 2019 c'était en été après la prière, je me souviens, souviens qu'un matin, je, je me suis réveillée comme tous les matins. Très tôt le matin, j'ai prié à genoux, prostère, à genoux, vraiment, je dit, Après dans le prière, je me souviens, je le dis, je demandais, Seigneur, je sens le besoin hein, qu'il faut que je dise à ma famille, que maintenant je ne suis plus musulmane, que je suis venue, que je suis venue à toi. Comment je vais faire que, Comment il faut que je, que je le dise je ne sais pas comment il faut que je le que je le fasse. Et bien avant de cela, bien avant, avant, avant le mois de juillet, je sais que j'étais malade, j'étais tombée malade, ça n'allait pas. J'avais mal à la tête, j'avais des maux de tête, des maux de dents. Je n'arrivais plus même à manger, ni à. Enfin, j'étais vraiment. J'étais affaiblie, j'étais malade. J'avais mis des louanges chez moi, j'avais ma Bible sur, mon, sur ma petite table à, dans le salon. Et un jour, il y a la copine de mon petit frère qui était venue me rendre visite. J'ai dit, bon, elle sait que j'étais musulmane, mais ça faisait longtemps qu'elle qu qu n'était pas venue chez moi. Et elle ne savait pas, personne dans mon entourage ne savait que je m'étais convertie musulmane. Personne ne savait, personne, personne, personne, ni mes frères et soeurs, ni mes cousins, personne ne savait. Ma famille ne savait pas, à Mayotte, ne savait pas, personne ne savait. Elle venait et puis je dis, euh, je me suis dit bon, écoute, je dis, je suis Jésus, je le prie tous les jours, tout le temps je suis avec lui, je le dis, je dis, mais non c'est toi, c'est toi, c'est toi. Elle va venir ici, je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas cacher mon, le, la, la Bible qui est sur ma table, parce que cette Bible elle est tout le temps sur ma table. Dès que j'en ai besoin, je la prends, je la lis. Et puis, les louanges, je mettais des louanges tout le temps chez moi. Tout le temps, je mettais des louanges chez moi. Même la télé, euh, les émissions télé, c'était déjà maintenant fini. Je, ça ne m'intéressait plus de regarder les émissions de télé. De temps en temps, je regardais le journal où je mettais des dessins animés à mon, à, mon, à mon fils. Mais euh, plus les, les émissions que je regardais auparavant, comme le, le, sur M6, sur TF1 ou sur les autres chaînes, ça ne m'intéressait presque plus. Même plus, même, même, même plus. Je ne mettais que des louanges, c'est moi. Et j'étais vraiment très faible et malade ce jour-là. Et puis, elle était venue. J'ai dit, je laisse ma Bible sur ma table. Je, je, mets, je laisse mes louanges, Seigneur. Je ne veux pas euh, jouer l'hypocrite. Je, je, je, je ne veux pas jouer l'hypocrite parce que, non, je ne peux pas être hypocrite à, euh, euh, comment, envers toi, parce que dans, dans, dans, ta, dans, dans ta parole tu le dis que celui qui, qui fera semblant qui te, ou qui fera semblant, qui, qui, qui, qui fera semblant avec toi, toi aussi tu le renieras. Celui qui te renie, que tu le renieras aussi. J'ai pensé à cette parole. J'ai dit non. Je suis à fond avec lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, mon Dieu. C'est lui qui, qui, qui me guide, qui me protège, moi et mon fils. C'est lui qui est là avec nous, qui me conduit. Je laisse ma Bible sur ma table et je laisse mes louanges. Elle est arrivée, elle était étonnée de voir les louanges chez moi. Elle était bizarre. Bon, elle m'a trouvé malade, très affaiblie. Je n'avais presque plus à parler. Vous savez qu'on avait des maux de dents, des maux de tête. C'est affreux. Et euh, elle était étonnée, on a parlé. Et puis Elle a remarqué la Bible Elle m'a dit, tu lis la Bible maintenant et je lui ai dit oui, je lis la Bible. Elle me dit ah bon Elle dit mais oui, comme tu le vois, je lis la Bible. Elle dit, tu mets aussi les louanges chez toi J'ai dit oui, je mets les louanges chez moi. Elle m'a regardé. Quand elle m'a posé des questions, je lui répondais, mais c'était brèvement, c'était par oui ou par non, ou juste une petite phrase, genre oui, c'est tout, oui, je le fais, puis voilà, c'est tout. Et puis, euh, elle me demande, bon, en plus, le jour, le, le mois, oui, excusez-moi, le, le mois où elle était venue, le, le, le mois même, le mois qu'elle était venue me voir, c'était en, en plein ramadan. Voilà, c'était en plein ramadan. Et moi, je ne faisais plus le ramadan. Je ne faisais plus le ramadan. Ça ne servira à rien. Ça, je, je ne faisais plus le ramadan. Et puis, elle était étonnée. Elle me dit, bon, donc, euh, ben, elle me dit, mais, ben, tu mets les louanges, ça veut dire, après je lui dis, oui, maintenant je suis Jésus, je lis la parole de Dieu, et je, je me suis convertie, je suis, je suis devenue chrétienne maintenant, c'est ce que je lui dis, on me dit, ah bon, depuis quand Je dis, depuis de l'année la, dernière, je dis, mais, après elle me demande, mais ta famille le sait Je dis, non, ils ne savent pas, mais je leur, je leur dirai, elle était étonnée, mais bon, je savais qu'elle allait le dire à, à mon petit frère, je m'attendais déjà à ça, je savez. savais, et puis, à partir de là, je me suis dit, bon, il ne faut plus que je... Je n'ai pas envie que c'est une autre personne qui va le dire à ma famille. Il faut que je le dise moi. Il faut que je le dise moi à ma, à ma, à ma famille, à ma mère et à ma grand-mère surtout. J'ai prié le Seigneur. Et puis, au mois de juillet, comme vous ai dit précédemment, j'ai prié ce, ce, ce matin-là, j'ai mis aussi ça dans ma prière, je suis sortie de ma chambre, il faisait déjà jour, je suis venue dans mon salon, dans mon canapé, je suis... et j'ai mis des témoignages des, des personnes qui étaient des ex-musulmans, qui s'étaient convertis à la religion chrétienne, à, à la, au christianisme qui était venu à Jésus, pardon. Et euh, j'étais là en train d'écouter, puis j'ai dit, Oh Seigneur, ces personnes disaient oui que ils disaient, que, que ils disaient aussi que le que le Seigneur les avait aidés, fortifiés à ce qu'ils disent la vérité à leurs parents. Je dis au Seigneur que, que, que tu puisses aussi me faire la même chose aussi, que tu que tu puisses m'aider aussi à dire aussi à ma famille que je te suis maintenant, que je que je suis que je que, tu, que je t'ai accepté en tant que Seigneur et sauveur dans dans ma vie. Et puis à un moment donné, quelques minutes plus tard, j'entends une voix qui parle. Je lève mes yeux et ma tête sur le plafond. J'écoute. Une voix paisible, douce et paisible. Qui m'appelle. Je ne dis rien, je ne réponds pas. J'entends, j'écoute, j'entends. Et puis que recommence encore, qui m'appelle, qui me dit « Zariri, Zariri, lève-toi, va prendre ton téléphone et appelle ta mère et ta grand-mère et tu leur dis la vérité. » C'est ce qu'il m'a dit. Tout de suite, je me suis levée. Je me suis levée, mais j'ai tremblotais un peu. Je paniquais un petit peu mais après je me suis dit bon c'est lui qui m'a dit s'il m'a dit ça veut dire que il est avec moi j'ai pris mon téléphone comme je tremblotais un peu j'ai appelé ma mère et euh, quand j'ai appelé ma mère et on a parlé on discuté ça va ça va maman bonjour comment vas-tu comment, comment vont les gens à la maison toi comment ça se passe enfin bref et puis au moment de je dis écoute maman j'ai quelque chose à te dire elle m'a dit, euh, il y avait du bruit là où elle était. Elle m'a dit, j'entends pas, attends, je me déplace. Il s'est déplacé, elle est rentrée dans la maison. Puis me dit, tu le dis, j'ai quelque chose à te dire. Après il m'a dit, ah, tu as quelque chose à me dire Qu'est-ce que c'est J'espère qu'il n'y a rien de menaçant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'espère que, que tout va bien. J'ai dit, non, non, tout va bien, ne t'inquiète pas. Je vais simplement parler avec toi, c'est tout. Pourquoi tu t'inquiètes Bon, je suis restée zen euh, pour le mettre euh, un petit peu, pour le calmer, pour ne pas qu'elle qu pense... à, à dire d'accord, bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a J'espère qu'il n'y a rien de grave. Euh, J'espère... Je dis, non, il n'y a rien de grave. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Après, je lui dis dit, maman, euh, maintenant, je suis devenue chrétienne. Je ne suis plus musulmane. Je ne suis plus la religion musulmane. Il m'a dit, quoi Comment j'ai dit ben je suis devenue chrétienne maintenant je ne suis plus musulmane je me suis convertie chrétienne je ne sais je ne sais pas si elle m'avait bien compris ou euh, elle a dû comprendre autrement peut-être après me dit comment ça je lui dis oui voilà ben puis je lui dis que voilà Jésus m'a dit de de, de, de lui je, je, de l'appeler de lui dire la de, de, de lui dire la vérité après me dit elle a commencé à crier. Mais toi, tu penses que c'est vrai Est ce que tu entends c est, c est, c est, Ça, c'est le chétone qui te dit ça. C'est le chétone qui te, tu, te, tu entends la sa voix. Tu penses que c'est ce que c'est Qui, qui, qui t'a dit qu'on entend Dieu Qui t'a dit qu'il faut il faut demander pardon Il faut dire pardon Il faut dire ah c'est là, J'ai dit maman, c'est vrai, c'est la vérité. Je ne te mens pas. C'est vrai, c'est la vérité. C'est lui qui m'a dit de t'appeler. C'est pour cela que je t'ai appelé ce matin pour te dire la vérité. Après elle me dit bon. C'est vrai que ton frère m'en avait déjà parlé. J'ai dit qui Elle m'a dit ton petit. J'ai dit bon, je savais qu'il eh, eh, il allait te le dire puisque sa copine était venue chez moi. Et c'est lui et c'est elle qui, qui m'a vu. Lui, mon petit frère n'était pas venu chez moi donc il n'a rien vu. C'est pour cela que aujourd'hui je, je, aujourd je t'appelle, mais c'est parce que lui, il m'a dit aujourd'hui de t'appeler et de le faire aussi avec ma grand-mère. Elle m'a dit, ah, mais toi, il faut pas dire ça à ta grand-mère, elle est malade, elle va le prendre mal, tu arrêtes ça tout de suite, comment ça se fait, et tu peux pas sortir de la religion, tu es né, tu, tu es un enfant, tu, tu es une musulmane, tu ne peux pas sortir de la religion comme ça, c'est c'est pas bon, qu'est-ce qui c'est que ça, c'est ça, c'est le chétan qui te, qui te fait faire des choses comme ça, on n'entend pas Dieu, depuis quand, il faut demander pardon, et tout ça. Bon, je ne l'ai rien dit, je l'ai laissé parler. Après, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est ça que je voulais te dire, mais c'est la vérité, c'est la seule vérité. Yeah. Elle dit, non, il ne faut pas dire ça, parce que ma mère, elle, elle a peur de ma grand-mère. Non, non, là, là, oh, qu'est-ce qu'elle va me dire encore Elle va dire que c'est tout ça encore, c'est encore tes enfants, tes enfants, tes enfants, sont toujours en train de faire des choses, des choses qui ne sont pas bien, des choses... <rire> j'ai dit maman, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui va l'annoncer, mais c'est moi qui va l'appeler. De ma propre bouche, je vais l'appeler et je vais lui dire « Ne t'inquiète pas, je sais comment parler avec ma grand-mère, je sais comment la parler. » C'est tout ce que j'avais à te dire. Elle paniquait ma mère. Moi, je paniquais un petit peu, mais elle c'était encore plus. Elle avait peur de la réaction de ma grand-mère. Elle, elle avait vraiment la, la, la peur de la réaction de ma grand-mère. Moi je aussi, fais un petit peu peur, mais je me suis dit « Non ». Ça, c'est Jésus qui m'a dit de le faire. Donc, je vais le fais. J'ai dit, Seigneur, j'ai coupé, coupé le téléphone. J'ai raccroché à ma mère. On a fini de discuter. J'ai raccroché le téléphone. J'ai dit, Seigneur, je vais appeler ma grand-mère, père. Seigneur, mon Dieu, je vais appeler ma grand-mère, père. Mais c'est toi, c'est ta parole qui sort de ma bouche. C'est toi cet esprit qui me guide et que tu, que tu parles à travers moi. J'ai appelé ma grand-mère, on a dit bonjour, bonjour, comment vas-tu Ça va, ça va, comment vas-tu Et tout ça, on a pu discuter après. J'ai dit, dis, Seigneur, je vais parler, parle. Je dis, Seigneur, je dis, je dis euh, j ai, j ai, j ai dit à ma grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Après, de la même manière, euh, savez, les grandes personnes ou des personnes, quand tu dis des choses, ils sont étonnés, tout de suite ils s'affolent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, j'espère qu'il y a rien de grave, qu'est-ce que c'est, hein? elle paniquait aussi elle de son côté, mais elle ne savait pas encore ce que j'allais, euh, lui dire, donc, et puis je suis allée toute, toute, euh, toute, je suis allée droite au but, voilà, je suis allée droite au but, je lui ai dit, je lui dis ce que je, la même chose que je le dis à ma grand, à, à ma mère. Que voilà, je me suis convertie euh, chrétienne. Elle n'avait pas tout à fait compris que je te m'étais convertie baptisée. Elle me dit, comment ça Tu t'es convertie, euh, convertie chrétienne. J'ai dit, oui, je suis convertie chrétienne. Je, maintenant, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Et je peux te dire que Jésus-Christ de Nazareth est bien vivant. Et il est bien réel. Et il parle aussi. Et il montre des choses aussi. Et il est vraiment le véritable Dieu... Sur cette terre et dans le ciel, celui qui nous a tourné, ce qui nous a créés et qui a conçu toutes choses sur cette terre et dans le ciel. Et le seul et l'unique, la religion, tout ce qui est les religions et sur cette terre, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas de lui, ce n'est pas lui qui a fait ça. Et, et j'ai dit Mohamed, le prophète Mohamed qui se dit prophète Mohamed, c'est fait prophète Mohamed tout, tout seul. C'est faux. Bien sûr, elle ne peut pas comprendre des choses comme ça. C'est choquant. Et moi, je lui raconte des choses comme ça déjà. Et elle s'affole à côté, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu racontes Comment ça tu as entendu Jésus Et comment tu as fait pour venir à lui Qu'est-ce que ça veut dire Et de comment Comment tu fais pour entendre sa voix Et comment Et tout ça. Je lui ai dit, ben, j'ai commencé à lire la Bible, et, et de là, il m'a montré des choses, et puis, euh, et quelques fois, je l'entends me parler. Au début, c'était quelques mots, et puis, euh, tout auparavant, c'est pas, pas, pas comme maintenant, mais tout auparavant, euh, qu'il y avait quelques, un mot, une phrase, mais ce n'était pas tout le temps, de temps en temps. Ma grand-mère, elle était bouleversée, elle était bouleversée. Ça sentait au niveau de sa voix qu'elle commençait à, à pleurer. Ça sentait, au fond de moi, ça, je me sentais mal. Enfin, J'avais de la peine aussi pour elle ne comprenait pas, elle pleurait, mais tu ne peux pas, ma fille. Enfin, pour Ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée en fait. Elle m'a élevée depuis, depuis bébé, elle m'a élevée. Elle m'a vue grandir. Pour moi, c'était comme, comme si c'était une deuxième mère pour moi. Ma mère, elle m'a accouchée, mais c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Moi, j'étais comme si j'étais sa, sa fille, pas sa, pas, pas sa petite fille. Sa, je suis sa petite fille, mais euh, on aurait dit que j'étais sa, sa, sa dernière, quoi, sa, sa fille. Et moi aussi, je m'étais habituée à lui, à, à elle, excusez-moi, à elle. Et euh, je la respectais beaucoup, j'ai respecté aussi ma mère, mais j'avais plus facilité à parler avec ma mère et tout ça. Elle aussi, j'avais l'avais facilité à, à la parler aussi, mais lui dire des choses directes, directes comme ça, pas, c'était pas facile. Hein. Et, euh, et là, cette fois-ci, j'ai eu le courage de lui annoncer ça, cette nouvelle que je, que je m'étais baptisée chrétienne. Elle n'avait pas compris tout de suite. Et elle a pleuré, « Ça, c'est ça, ma fille, ne fais pas ça, ma petite fille, tu ne peux pas, ça, c'est la religion, tu es dans une maison, ça, ça. » Et tout, je l'écoutais, mais je l'écoutais, je, je l'écoutais, je, je elle pleurait en même temps. C'était difficile pour moi pour lui rajouter encore des choses, ça allait encore lui faire encore plus mal. J'ai dit, écoute, c'est que ce que j'avais à te dire. et tout, tout ce que je peux te dire, c'est que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et il est réel, c'est tout. Ce n'est pas la, les religions musulmanes ça n'existe pas ça c'est l'homme c'est l'homme qui a fait ça ça ne vient pas de Jésus elle pleurait elle pleurait j'avais mon cœur me battait battait battait elle pleurait Et puis on a raccroché j'ai prié Seigneur Seigneur s'il te plaît apaise apaise le cœur de ma grand-mère apaise-le qu'elle ne s'inquiète pas nous, nous, enlève toute crainte en elle toute toute chose négative en elle, apaise-la, qu'elle sache, apaise-la, qu'elle n'a pas de crainte, qu'elle n'ait pas de crainte. En tout cas, je, tout ce que je peux te dire, je, je peux te dire. Par la suite, je ne sais pas comment ma grand-mère était après, mais euh, je pense que le, le, le, le Seigneur a agi, a agi, a entendu ma prière, a agi, a apaisé le cœur de ma grand-mère. Elle, ma grand-mère n'était pas contente, c'était difficile pour elle. Elle m'a appelé le deuxième jour pour me dire que... Pour me dire, oui, mais est-ce que si tu es venue à Jésus, c'est pour ta guérison, simplement, et après, peut-être que tu vas revenir. Elle a pensé à ça. Je lui ai dit que non. Non, ce pas ça. J'ai je, je, je, je donné vraiment ma vie à Jésus, je le suis. Je ne veux plus revenir dans la religion musulmane. Maintenant, c'est fini, c'est fini. Maintenant, je suis chrétienne, chrétienne, c'est fini, la religion. Maintenant, la région musulmane, c'est fini pour moi. Je ne prie plus, je ne, je ne prie plus que je, je musulmane, je ne lis plus le Coran. Maintenant, ma grand-mère a soupiré. Si ma, ma petite fille réfléchit encore. J'ai dit, écoute, c'est pareil. Et puis, elle a voulu que je descende absolument en Mayotte. Si tu veux, je te, je te, je te paie le billet. Tu viens ici. Et je connais une personne qui pourrait te guérir. Sauf que ma grand-mère, parce qu'on ne on sait pas, en fait, que on, on, on, a été, euh, on a été voilés. On a été voilés, c'est-à-dire que nos yeux étaient voilés dans la, dans la religion. On, a, on, on croit, on, on donne euh, toutes nos. nos pff, on croit en l'homme, on dit que c'est l'homme qui peut guérir, alors que non. Moi aussi j'ai cru en l'homme beaucoup, je croyais que c'était l'homme, c'était l'homme. Je ne savais même pas que Dieu pourrait parler, je ne savais même pas que Dieu pourrait nous parler, nous adresser la parole un jour, ou se manifester, ou nous montrer des choses. Je ne savais pas tout ça. J'ai fait auparavant, avec toutes les problèmes spirituels que j'ai, que, que j'ai aussi, mais je prie que, que, que tout cela et se sont déjà parti au nom de Jésus. Je faisais des... Je ne savais pas. Bien avant que je vienne à Jésus, je ne savais pas. Je faisais on fait des traitements traditionnels, je suis partie si voir des fundis. Euh, des fundis, c'est-à-dire comme des marabouts, mais ce sont des fundis qui lisent dans le Coran. Des certains fundis qui ont des esprits, qui regardent, qui parlent. Et tout ça, on m'a lavé avec des choses traditionnelles, des choses... Euh, qui, qui a été fait par des esprits tous les de l'eau euh, parfumée avec des avec des comment des parfums que des esprits que les gens en Mayotte utilisent euh, les esprits en Mayotte utilisent le Pompeya euh, ça s'appelle Pompeya hein? oui c'est ça Pompe ouais Pompeia, ou, ou de l'eau de rose ou avec des pièces de ou avec des herbes allez, euh, pour laver des esprits pour, pour laver des personnes qui avaient des choses tout ça Auparavant, je pensais que c'était normal qu'à Maillot, toutes ces choses-là, je pensais que c'était normal, que c'était normal, que, que c'était bon. Or, j'ai découvert que ce n'était pas du tout ça. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai fini, fini par tout laisser et rentrer à la Rukia, j'ai découvert que non, il ne fallait pas pratiquer ces choses, que c'était interdit, je me suis débarrassée de tout, les choses que j'avais chez moi. Euh, concernant des, des j'avais des talismans qu'on m'avait donné depuis des années depuis mon adolescence je les avais toujours sur moi sur mon coussin sur mes coussins il y avait des, des des talismans j'avais des talismans mais que je ne mettais que je ne mettais pas sur moi je ne les mettais plus sur moi quand j'avais j'ai découvert tout cela par la, par par les les, les, les raquis auparavant quand j'étais musulmane sur sur YouTube en écoutant les vidéos qu'il fallait qu'il fallait se débarrasser de tout ça parce que par dans les talismans il y avait des des des, des... Des, des, des, des, des, des mauvais esprits accompagnés avec des, des, des, des, des noms des prophètes, des, des versets de coranique. Il y avait aussi des chiffres, des choses bizarres qui étaient écrites dessus, qui n'étaient pas bon. J'avais ouvert ces talisman et j'ai découvert que c'était réel, que c'était vrai. Que c'était vraiment, vraiment diabolique ces choses-là. Que c'était pas bon. ces personnes qui font des talismans, ce soit-disant euh il était que des sorciers, en gros, que des sorciers qui, qui travaillaient avec des mauvais esprits, qui travaillaient avec des démons. Voilà. Donc, euh, en, en, en, en, en, en ayant euh, ces, ces, ces, ces talismans chez soi ou, ou sur, sur le corps, sur le corps, c'est là que vous appelez, vous manifestez, ces esprits se manifestent en vous parce que vous les avez appelés, vous, avez, vous portez ces talismans avec leur nom là, donc eux aussi sont là, vous le manifestez. Donc, ils se manifestent, ils sont là. On ne le voit pas, mais ils sont là. C'est le silence, mais ils sont là. Et au fur et à mesure, ces choses se installent. Et moi, je ne savais pas tout ça. J'ai appris par la... quand je regardais les vidéos de Raki et tout ça. Bon, il y avait certaines vérités qui disaient dans les Raki concernant toutes ces choses-là. Et puis... Euh... Voilà, en découvrant Jésus aussi... Euh, que tous ces trucs que, que je faisais aussi concernant la Rukia, ce n'était pas du tout ça aussi non plus. Tout ça, c'était aussi de, des traditions, de l'idolâtrie aussi. Ça ne faisait rien. Il paraît qu'il y a des personnes qui ont été délivrées euh, en faisant des traitements de la Rukia. Mais est-ce que c'était vraiment délivré Est-ce que ces est, est démons, ces mauvais espèces sont vraiment partie de leur vie, de leur corps, de leur de l'endroit où ils habitent, je ne sais pas. Mais il paraît il y a des personnes qui ont été vraiment guéries. Mais moi, quand je faisais ça, j'ai beau, j'avais vraiment la foi. Je peux vous dire que j'avais vraiment la foi. La foi, je mettais vraiment au sérieux tout tout tout ce que je faisais. Mais rien, rien. J'étais attaqué attaquée, encore plus attaqué Oh, c'était plus fort. Dans mon lit, laisse tomber. Je ne pouvais pas dormir dans mon lit. Je sentais des choses qui me touchaient le corps, impossibles, les parties intimes, le corps, tout ça. Je sentais comme une personne qui mettait une voile sur moi que je ne voyais pas. Je sentais une main me toucher, une... quelquefois sens des bruits chez moi. Mon, mon fils aussi était terrifié aussi. C'était pas bon, c'était pas bon du tout. Bon, Jusqu'à actuellement. Mais je prie le Seigneur qui me délivre, et il me délivre petit à petit, petit à petit, il me délivre. Mais je mets toute ma, ma croyance, ma foi, c'est en, en lui. Oui, au nom de Jésus, et je prie qu'il me délivre, qu'il me délivre petit à petit. Amen. Donc du coup, voilà, c'est comme ça dont je suis venue à, à Jésus et que j'ai donné ma vie à, à Jésus-Christ de Nazareth, et jusqu'à présent, je suis et, et euh, il m'a mis à cœur, là, en, en mois de, à ce mois, en début de, du mois de février, à ce que je fasse ma, ma, une vidéo concernant ma, le témoignage de ma conversion. Bon, J'ai laissé beaucoup traîner alors que j'avais du, du temps pour le faire, mais je ne sais pas. Je n'avais pas le, le penser de le faire à chaque fois. Mais là, cette semaine, en fin de mois de février, il m'a mis vraiment ça à cœur que je le fasse, que je le fasse. Je l'ai fait. Et euh, aussi, il m'a mis à cœur que j'annonce je, que je, que sa venue aux gens, que je, dans la rue, dans les transports que je leur dise qu'il va venir et que, que que les gens se repentent euh, que les gens viennent à lui euh, je l'ai fait à euh, je l'ai fait euh je l'ai fait, je l'ai je, je, je, je fait dans les transports, dans les tramways. J'ai arrêté des personnes dans la mansure. J'ai découvert par deux temps qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas du tout en Jésus, qui pensaient que Jésus, qui pense, qui pense que Jésus est une religion alors que pas du tout, c'est pas ça. Alors, ce sont des, des Français, des, des métropolitains d'ici hein, qui, euh, qui se disent chrétiens, mais euh, qui ne croient pas du tout en Jésus, qui ne croient pas, mais ne veux pas du tout entendre parler. Quand on parle de Jésus, on dirait que ça leur, ça leur énerve. Ils sont pas contents. Ils, ils veulent pas. Pour vous dire simplement que parce qu'ils sont ignorants, c'est n'est pas, pas de leur faute. C'est parce qu'on leur a pas appris depuis euh, depuis leur enfance, ou bien peut-être qu'ils ont on leur a présenté un Jésus, mais qui n'est pas ce Jésus qui est vraiment le réel, le vrai Jésus, est le, qui est le Seigneur et, ce, et Sauveur sur terre et dans le ciel, le Créateur, notre le grand et le, et le Rime de tous les temps, celui qui est qui était. Et qui vient le Tout-Puissant, qui nous a tous créé, qui nous a donné le souffle de vie. Ils ne savent pas vraiment qui est, qui est Jésus. Quand j'annonçais je, quand je, quand la venue de Jésus dans le tramway, je disais, euh, je voyais les personnes me regarder, mais dès qu'ils entendaient Jésus, euh, personne ne s'intéressait. Ils étaient tous sur, ce, sur leur smartphone, des, des, des, il y avait des, quelques regards qui me regardaient, bien sûr je sais qu'ils m'entendaient, m'écoutaient. Je disais à ce qu'ils viennent, que, que Jésus veut vraiment veut nous, bien, veut, nous, veut, nous, veut, veut nous sauver, veut, veut, veut nous tous nous sauver, parce que normalement, c'est ce qu'il veut. Nous nous emmener dans son royaume. Nous, le, nous sommes son peuple, nous, nous sommes ses enfants, nous, nous lui appartenons. Il veut simplement nous sauver de tout ce qui est de ce monde, sauf que les gens sont déjà contaminés contaminé par tout ce qui est de ce monde. Tout ce, est, tout ce qui est de ce monde. Auparavant, je ne savais pas. Quand j'entendais monde, je me disais, mais nous sommes dans un monde. Oui, mais c'est qu quoi le monde Mais j'ai compris, au fur et à mesure, de faire mes recherches, d'écouter les prédications, et que tout ce qui est de monde, est-ce que tout ce qui se passe, la fornication, le péché, l'idolâtrie... Euh vivre comme, comme si Dieu n'existait pas, quoi. Et aussi dans les religions, les traditions, ça ne, vient pas de, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, Dieu n'a pas créé ça. Tout ça, ça vient de l'homme. Et malheureusement, beaucoup de, beaucoup de frères et sœurs sur cette terre sont, sont voilés, voilés complètement. Quand je dis voilés, c'est qu'il y a le, un voile noir sur eux qui... Euh, qui le sépare de, de, de, de, de, de notre créateur, et nous qui sommes les créatures. Et c'est triste, c'est triste. Quelquefois, euh, quand, Dieu, quand, quand Dieu me disait, va, nous c'est ma, ma venue, j'étais dans le tramway, alors qu'il qu me disait, ma fille, je suis là avec toi, je t'accompagne, la première fois qu'il m'a dit, c'était dans le tramway. J'étais en train de lire la Bible sur mon smartphone. Et quand il m'a dit de me lever, dans... il m'a dit, ma fille, lève-toi dans ce tramway. Et Annonce m'a venue et dis aux gens que j'arrive et de se repentir. Alors j'hésitais. Il m'a dit, non, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je t'accompagne, lève-toi. J'hésitais, mais après il m'a dit, lève-toi ma fille, va. Alors, je me suis levée, je suis partie au milieu du tramway et j'ai commencé à parler. Et puis facilement j'ai commencé à parler à dire, repentez-vous Et Yoshua ma chère Jésus-Christ arrive, il, a, il me demande de vous dire qu'il va bientôt arriver le royaume de Dieu est prêt de vous repentir, Jésus a donné sa vie sur la croix, il nous a sauvés, c'est grâce à lui que nous sommes vivants, c'est grâce à lui, enfin tout, tout ce que vous savez déjà que, que c'est grâce à lui que nous vivons, que nous sommes bien là, et c'est son souffle qui est en nous ce n'est pas de nous-mêmes. Si, si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Et si nous sommes sur cette terre, c'est grâce à lui. Et cette terre, si elle existe, c'est parce que c'est lui qui l'a créé et qui l'a fait. Tout ça, auparavant, je ne savais pas quand j'étais musulmane. J'ai découvert ça en lisant la Bible, en écoutant les prédications. Et tout ça m'a paru vrai, vraiment vrai. J'ai senti la, la vérité. Et là, qui est la vérité, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est, qui est le chemin, la vérité et la vie et le véritable bien sûr euh, il me demandait toujours d'annoncer sa venue quelquefois quand j'étais dans les tramways, j'hésitais, je, je ressentais la crainte la peur remonter en moi alors que la première fois qu'il m'a dit il n'y avait pas cette panique là mais au fur et à mesure je ne sais pas, à un moment donné je sentais la peur, la panique la crainte je n'arrivais plus à dire quoi que ce soit jusqu'à un moment donné, ben, je, un moment donné je disais, à un moment donné j'hésitais, il me disait ma fille tu prends une feuille et tu écris, tu prépares le message que tu veux dire, tu leur dis que j'arrive, euh, de se repentir, tu mets quelques versets, il me disait que pendant que, il m'a fait comprendre, il m'a il m'a dit en fait hein, pendant, il faut leur dire aussi, quand tu dis, quand tu annonces ma venue, il faut proclamer aussi ma parole. Parce que, quand, pendant, que tu proclames, pendant que tu proclames la parole, ça me permet d'agir au même moment. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que j'avais compris. J'ai compris cela. J'avais préparé sur une feuille ce que j'allais dire. J'ai mis quelques versets de la Bible et tout ça. Et je me souviens un jour un matin, je prends le tram. J'ai arrivé le tramway, j'avais ma feuille. Comme ça, avant que le tramway arrive, je, je regardais, je disais, parce que je ne voulais pas lire la feuille, je voulais. Je voulais dire les choses comme ça, sans le lire. Sans le lire. Et j'arrive dans le tramway. Je me dis, je vais parler, je vais parler. Je me suis préparée chez moi. J'ai pris avant de partir et tout. Et maintenant, cette fois-ci, j'arrive dans le tramway. Impossible de parler. Impossible de dire quoi que ce soit. Impossible. J'entendais au fond de moi, ma fille parle, parle annonce ma venue, parle, ne t'inquiète pas ne crains rien, tu as peur de quoi pourquoi tu fais l'incrédule pourquoi et je n'arrivais pas à parler et puis euh, ce, dans cette même journée je suis partie euh, je n'ai pas, pas pu parler dans le trameau la, le premier trameau que j'ai pris mais après je me suis dit non j'ai préparé ça, il m'a dit de le faire j'avais dit que j'allais le faire est arrivé dans le tramway, je n'ai pas su le faire. Mais je vais quand même prendre le tramway. Mais je veux le dire. Il faut que je je me courage. Je dis, Seigneur, courage, je vais parler. Il faut que je parle. Le Seigneur le dit. Je dis, je ne vois pas pourquoi il s'est donné la... Et, et, et, pourquoi je crains des hommes comme ça? Pourquoi je n'ai la crainte des hommes? Pourquoi je la crainte comme ça? Il ne faut pas que je la crainte parce que le Seigneur a donné sa vie sur cette croix. Il a souffert. Il a été complètement torturé. Son sang a coulé. Complètement, il a été torturé. Et malgré tout ça, il a fermé sa bouche. Il n'a pas pensé à lui, mais il a pensé à nous. Nous qui sommes ses créatures. Qui parce qu'il était venu pour nous, pour nous sauver. Il a donné sa vie sur la croix. Et c'est par c'est pour cela que nous sommes vivants, nous sommes guéris. Nous, sommes la, nous avons la vie. Il n'a pas hésité. Au contraire, il a dit, père, tout est accompli. Pardonne-leur. Tout est accompli sur la croix Kulakulkuta. Elle l'a fait. Je me suis dit donc, je vais prendre ce tramway. Le deuxième tramway que j'ai pris en sortant de mon rendez-vous, je suis rentrée là-dedans. C'est un tramway qui partait euh, dans, dans un arrondissement. Dans cet arrondissement-là, en fait, il y a beaucoup, c'est comme une cité, il y a beaucoup de, de musulmans, de maghrébins. Vraiment, et ce jour-là, c'était le jour du marché, et ce jour-là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de, de, de personnes qui vont au marché. Il y avait beaucoup, c'était des, des, des, des, des musulmans, des non musulmans, des non-musulmans, et tout ça. Ils étaient tous là-dedans. Qu Peut-être qu'il y avait aussi des croyants, des personnes qui connaissaient Jésus, des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Je suis rentrée dans ce tramway. J'ai dit, non, il faut que je parle, il faut que je le fasse. J'ai commencé le tramway à arrêté, Je suis rentrée, les portes se sont fermées et euh, le, le tramway a démarré. Je n'ai pas parlé tout de suite, mais après, quelques minutes après, j'ai entendu il faut que tu parles, parle, parle. Tu as préparé, tu as fait, tu parles. J'ai parlé. Bonjour mesdames et messieurs, voilà, j'ai commençais à dire mon message. Et tout le monde se sont retournés. Bien sûr, je parlais fort. Tout le monde se retournait, me regardait bizarrement. Bien sûr, comme toutes les... Quand je rentrais, quand je disais, les personnes me regardent. sont peut-être en train de se poser des questions disant peut-être que cette personne n'est est pas bien dans sa tête. Or que je disais non. Ne... Je suis bien dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Et le message que je vous dis est bien la vérité. Jésus va bientôt arriver. Le royaume de Dieu est vraiment prêt. Il a déjà dit... Euh... Il a déjà dit auparavant, même dans sa Bible, c'est marqué qu'il partait, il allait, nous, il allait nous réserver une place dans, dans la maison de son père pour chacun de nous. Et il reviendra nous, nous prendre. Et c'est ce qu'il va faire bientôt. Il va arriver. Bientôt, les gens sont là, tout le monde se retourne et cherche, me regarde. Et tout ça, des regards qui me regardent. Il y a des personnes qui soufflent, qui. Il y a des personnes qui disent. Euh, il y a une dame qui était à côté de moi qui disait « C'est bon maintenant, vous arrêtez !» Mais j'ai continué toujours à passer le message. Et puis je suis descendue dans ce tramway, j'ai laissé le message. Et euh, à, partir de, à partir de là, après, je prenais le tram, je n'arrivais plus, plus à avoir la force d'annoncer, de dire quoi que ce soit dans le tramway, alors qu'il me demandait de faire dans... dans d'annoncer sa venue, j'avais la crainte qui remontait dans mon cœur, je sentais vraiment ça, même, est-ce que je me demandais, ce que c'était psychologique, ou c'était moi qui, qui, a, qui, avait, qui avait fabriqué ça, je ne sais pas, je ressentais mon cœur vraiment, la, la peur, la crainte, des regards des personnes qui vont me regarder, alors qu'auparavant je me souviens que les premiers, les premiers, les tout premiers, les tout premiers jours qui me disaient de le faire, je ne craignais pas comme ça, je n'avais pas cette crainte. Je rentrais, je disais, je, je, je disais le message qu'il m'avait qu qu demandé de faire, papa, papa, je disais. D'un tram à une autre, d'un un tout le monde me regardait, mais je ne regardais pas les, les regards des gens. Ça ne me, ça ne me, ça ne me faisait pas peur. Et puis, au fur et à mesure, je, je sentais cette panique en moi, cette crainte en moi, cette peur qui me bloquait à un tel point que je regardais les, les, les yeux des, des, gens et je, je me, je me, je, je me bloquais sur ça et je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à parler jusqu'à, jusqu'à maintenant à parler. » Et puis je sentais du, le Seigneur me dire euh, au, me, ma mise à cœur qu'il qu faut que je continue de lire sa parole, parce que j'en ai grand besoin pour le lire. Comme ça, quand je l'annonce, je peux proclamer facilement. Je connaissais, je connaissais quelques versets, je savais que... Mais, mais dire des fois, devant, devant de, quand j'arrive devant le monde, voilà, il y a... Le bégaiement qui arrive, et puis euh, c'est le tournoi des fois, des oublis, et voilà. Jusqu'à maintenant, pour le moment, je, je, ne re, je, je, je ne ressens plus dans mon cœur, je ne ressens plus en fait me dire, va annoncer ma, ma venue. Mais une, je ne ressens, pour le moment, je ne ressens pas. Il me dit de lire la parole, je lis la parole. Il m'a fait, fait mettre vraiment à cœur que je fasse cette vidéo, que je l'ai fais. Il m'a mis à cœur aussi depuis le mois de. Depuis le mois de. C'est depuis fin janvier à ce que je distribue des sandwichs aux personnes démunies qui sont dehors. Et je l'ai fait. J'ai commencé à, Je l'ai fait. Je l'ai fait depuis début février. Je l'ai fait. Depuis début février, je l'ai fait. Depuis début février, je l'ai fait. Et je continue toujours à le faire. Mais pour le moment, pour parler, pour dire aux gens aussi comme il m'a son message qu'il faut que les gens se repentent, que de leur dire qu'il va bientôt arriver. Pour le moment, je ne ressens plus ça. Est-ce qu'il est, est déçu est qu par moi? Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Le Seigneur est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu de gloire. Et c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui voit toutes choses. Et je me suis, je, je, je suis repenti en lui. Je me suis vraiment repenti. Je le dis, je fais part de ce que je ressentais. Ce blocage, cette peur, cette crainte qui remontait. à ce qu'il me délivre de ces choses-là Que je puisse faire sa volonté, les œuvres qui demandent que... Euh, les œuvres qu'il veut que je fasse et j'ai mis ça vraiment euh, j'ai mis ça vraiment j mis ça vraiment dans la prière s'il faut qu'il qui me si me demande à ce que je le fasse que je puisse le faire et cette fois-ci je me suis dit même si y a la crainte et la peur qui remontent, il faut que je que je que je sorte de ce blocage que je puisse faire que je puisse faire les œuvres sa volonté dans le nom de Yeshua et Mashiach amen je vous remercie de m'avoir écouté pour ce témoignage et euh, et j'espère que ce témoignage pourra aussi ouvrir les yeux à certaines personnes qui étaient musulmanes.